Le pire défaut de H, vous connaissez désormais la logique de ce double diptyque, de ce quadriptyque, consistant à vous présenter sous la forme d'un quatuor de vidéo le meilleur et le pire de chaque genre, les hommes et les femmes, H désignant le plus grand dénominateur commun masculin, et F, son homologue, son alter ego féminin. Euh, juste avant de commencer, deux petites choses. La première, c'est que vous savez que, encore une fois, en, en lien de fin, je mettrai le lien vers les trois autres vidéos de la série à consulter. Si vous commencez par celle-ci, donc je vous enjoins à vous faire la série. Hein, ça fonctionne en, en séquence. Et la seconde petite chose, c'est que nous sommes au mois de novembre et que quiconque deviendra client au mois de novembre, client VIP, vous savez, c'est cet abonnement qui permet de bénéficier chaque mois d'un, deux ou trois séminaires de mes d'avoir mon, mon numéro de portable personnel pour des études de cas, et également des podcasts et des articles qui vous sont, qui vous sont réservés. Et bien, pour quiconque deviendra client VIP au mois de novembre, il, rece, il ou elle recevra, je dis elle car nous avons des femmes, environ 15 à 20%, il ou elle recevra le guide des plus beaux road trips en France et à côté. Voilà, je vous en mets quelques liens en post-prod. Alors, si, alors le plus gros défaut de, de H je, je rappelle que la règle que je me suis auto-imposée est de ne puiser que dans des anecdotes personnelles. Euh, pas de roman, pas de documentaire, pas de légende, non. Quelque chose qui m'est arrivé, qui est quelque chose de très factuel, indubitable. Si j'étais misogyne, j'aurais éprouvé beaucoup de difficultés à dire du mal de H et beaucoup de difficultés à dire du bien de F. En réalité, le bien de F m'est venu spontanément, c'était la plus simple du quatuor. Et le, le, le, le mal de H était également le plus, simple du, le plus simple du quatuor. Les plus difficiles étaient le bien de H et le mal de F. Ce sont, ce sont celles qui m'ont demandé le plus de réflexion. Paradoxe que mes adversaires serait de bon ton, de ferait bien de remarquer, de relever, mais je pense que ça dépassera largement leur, leur sphère mentale, leur entendement. Le pire de H me semble se concentrer dans une journée à la bibliothèque, j'étais en école d'ingénieur, euh, j'avais donc, euh, attendez, prépa, maths sup 17, maths sp 18, maths 5 demi 19, donc j'avais 20 ans, bah j'avais 20 ans. J'avais 20 ans et j'étais dans, dans une école d'ingénieur en mécanique qui s'appelle Supmeca et qui se trouve à Saint-Ouen, qui s'appelait à l'époque le, le CESTI, le Centre d'études supérieures des technologies industrielles si je ne m'abuse. Et euh, là, du H bien pur, bien concentré, bien dur, j'en avais, avais, avais à revendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéresseraient un peu à mon, à mon cheminement, à la séquence m'ayant amené à penser ce que je pense et à dire ce que je dis, ayez euh, bien à l'esprit que moi, je n'ai jamais fui F. J'ai fui trop de H, trop de bourrin. En réalité, ma, ma, ma première épreuve de vie, ça a été par quelles études par quelle porte, par quelle fenêtre m'évader d'un monde qui suffoquait le, le, le H Ça n'a pas du tout été le contraire. Après, le paradoxe a fait que me retrouvant dans le monde des études de marché à la Saufrès comme premier job en CDI, je me suis retrouvé dans un environnement à 95% féminin. Enfin, 95, oui, 90. On était, euh, on était euh, deux hommes sur une équipe de 17. Et là, euh, j'ai pris ma gifle qui a été en fait à la hauteur de la bulle d'air que j'espérais sortant d'un milieu confiné euh, où l'air était quasiment suffoqué, suffocant, s'était atrophié euh, de hache, et bien en réalité, en passant dans le camp d'en face, j'ai comme ça été chamboulé et j'ai pu rapidement voir le pire des deux genres. Donc disais-je, euh, cette journée à la bibliothèque avait pour cadre un, un TP ou un TD, ou je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, où euh, bah, c'était avant que tout ne fût dématérialisé, et ben bah, il fallait se déplacer dans les bibliothèques, et en l'occurrence là c'était à François Mitterrand, pour euh, faire des, des, des photocopies, des articles qui allaient nous, nous, nous servir. Et il faut bien comprendre que quand on a 20 ans, qu'on vient de la province, où, comme dirait désormais Édouard Philippe, qu'on vient des territoires, euh, qu'on vient des territoires et qu'on euh, habite à Saint-Ouen, en fait, on n'est pas à Paris, on est vraiment à Saint-Ouen, c'est-à-dire on est dans le, le, le, le périurbain euh, qui était déjà bien racaillisé dans le 93, et puis comme en école d'ingénieur, on bosse beaucoup, en tout cas, dans la mienne, on bossait beaucoup, beaucoup plus que ce à quoi je ne, ne m'attendais, Et bien, euh, les, journées à Paris étaient, les journées à Paris étaient rares, d'abord, parce que ça, ça supposait qu'il fallait prendre le métro 13, qui était déjà, à l'époque... Euh, si vous voulez, qui sentait euh, la cacahuète, le maïs grillé, la châtaigne, et puis surtout, euh, j'avais pas un rond. Et puis Paris c'était déjà cher, pas aussi cher que maintenant, mais ça l'était. Sociologiquement, je n'y connaissais personne. Donc entre le transport, puis prendre un taxi aller-retour, c'était c'était inimaginable. Enfin déjà, beaucoup de taxis ne, ne voulaient pas rentrer à, à Saint-Ouen le soir. Et puis même c'était euh, peut-être dépensé. Euh, on était en francs à l'époque. Donc ça aurait peut-être été euh, dépenser 100 ou 150 francs de taxi, aller-retour, ça n'avait pas de, de réalité pour, euh, pour, pour moi et pour nous. Et donc les journées à Paris, pour toutes ces raisons-là, étaient rares. Raison de plus, quand il était autorisé et encouragé par le corps enseignant d'aller à Paris euh, faire, des photos, enfin, faire des photocopies, c'est un peu réducteur, enfin étudier à Paris à la bibliothèque. C'est une journée à laquelle je m'étais, euh, que j'attendais impatiemment. Donc je m'étais habillé un petit peu mieux, puisque à école d'ingénieur, j'avais vite compris, si vous voulez, que, que, que tout effort de, de style était presque suspect. Donc je mettais vraiment euh, tout, tout, toutes les vieilles, euh, les vieilles les vieilles fringues que je voulais vraiment épuiser et les abandonner en, en sortant d'école. Et, et cette journée, donc, avec mon, mon binôme, binôme qui m'avait été qui m'avait été attribué par le hasard, eh bien, je l'attendais, alors je m'étais habillé un petit peu mieux. J'avais prévu que nous déjeunions... Alors, à l'époque, le quartier de la bibliothèque, de la grande bibliothèque, était beaucoup moins trendy qu'il ne l'est actuellement, mais enfin, quand même, c'était dans Paris, c'était dans le 13e. Donc, j'avais prévu que nous déjeunions peut-être dans un endroit un peu sympa. Euh, j'avais l'idée d'allier la recherche à au fait que c'était une des rares journées que j'allais passer dans le mois dans Paris et qu'en plus c'était habilité, légalisé, c'était encouragé. Et, et en réalité, mon binôme, euh, l'ingénieur de mécanique pur jus, pure souche, un binoclard, moi, enfin moi aussi j'ai des lunettes, mais là vraiment... Euh, donc lui, d'abord il avait, il, avait, il, avait, il avait une seule tenue, hein, je pense qu'en trois ans je ne l'ai jamais vu habillé différemment que ce jour-là, euh, Paris ou autre chose, c'était pareil, euh, il a fait des photocopies, mais je me rappelle comme un sagouin, euh, même pas droite, ça, ça, ça cachait un peu des bouts, mais c'était pas grave. Et surtout, euh, l'idée d'allier l'utile à l'agréable, en fait, lui était étrangère. C'est-à-dire que mon idée de déjeuner euh, en terrasse dans Paris, euh, de regarder un peu les gens et les filles à la Chirac euh, incognito, euh, ça, ça, ça, je crois qu'il m'a même explicitement demandé pourquoi faire c'était quelque chose dont il ne comprenait pas l'intérêt ou le but ou la fonction euh, je crois en plus que j'avais pensé à descendre à un métro qui n'était pas le plus pragmatique pas le plus près mais qui permettait comme ça de longer un petit peu la scène à pied pendant, pendant, pendant un quart d'heure et puis c'était sympa, enfin en tout cas à l'époque euh, bon bah à l'époque on, on, on on s'amusait de, de, de, de ce dont on s'amusait, ça, ça m'amusait à l'époque de, de longer la scène à pied, et bien pareil, il n'en comprenait pas l'intérêt, et pourquoi on est descendu là Le déjeuner, finalement, je crois qu'il s'est acheté une espèce de carré de gruyère dans un monoprix, et qu'il a mangé assis sur une marche d'escalier avec un morceau de baguette de pain bien blanc, un morceau de gruyère, à même le plastique, et, et en fait, tout ce qu'il voulait faire, c'était expédier au plus vite cette tâche, parce que dans le logiciel de Hpur, une tâche, en fait, c'est un problème à résoudre et il faut s'en débarrasser coûte que coûte. Alors, ça peut être très efficace dans le cadre de certaines missions au long cours ou dans le cadre, je ne sais pas, moi par exemple, ça peut être très efficace, très efficace à la gym. C'est pour ça que les hommes sont plus, sont plus studieux, sont plus ponctuels, sont plus réguliers. Vous savez, quand ils prennent un abonnement à la salle de sport, c'est parce qu'ils arrivent à y aller à à faire en dépit d'eux, même quand le contexte, ou le, la, la journée, ou l'humeur, ou l'ambiance s'y prête pas trop, à torcher ce qu'ils ont à faire, et puis à rentrer chez eux sans y penser, tandis que pour F, il va falloir quand même qu'elle se synchronise un peu. Et il va lui falloir un petit peu de, un petit peu de contexte, un petit peu d'état mental, avant de s'adonner à une tâche. Et, et en fait, bah, j'avais simplement lui avait trop de H, ou moi, trop de, trop de F pour, pour, pour mon binôme. Et, et cette, journée, euh, bah, cette journée a été vraiment une, une gifle. C'est-à-dire que je crois qu'elle a contribué à me faire comprendre que je ne pourrais survivre, je ne pourrais subsister, je ne pourrais respirer dans, cette, dans cet univers. J'aimais l'ingénierie. Euh, J'aime ai, toujours d'ailleurs le, les solutions techniques, innovatrices et élégantes. Il y a une élégance mathématique, il y a une élégance physique. Mais en fait, euh, j'ai vite compris que... C'était une, une dilection, en fait, pour quelque chose d'abstrait, mais que les gens qui incarnaient cette matière et cette discipline allaient, allaient me faire crever, quoi. C'est-à-dire que cette journée-là, elle a été la motivation de, de ne pas m'arrêter là, de ne jamais exercer cette profession, et d'élargir mon champ des possibles avec quelque chose dont je ne savais pas à l'époque que ça serait la sociologie, mais je savais que ça serait soit littéraire, soit euh, psycho sociologique car en réalité, euh, je ne peux pas embrasser le monde à une dimension, je ne peux pas embrasser le monde en noir et blanc. Et tout n'est pas un problème à résoudre euh, et à torcher le plus vite possible en mâchonnant un morceau d'émental carrefour assis sur une marche d'escalier au prétexte que nous sommes venus là pour cette tâche, que nous, nous allons la faire le plus vite possible et très très vite rentrer chez nous dans notre résidence étudiante immonde à Saint-Ouen quand nous avons la chance, en plus il faisait beau, je me souviens parfaitement de ça. Je me souviens qu'il faisait beau et, et que, voilà, moi, quelqu'un qui est insensible à la température, à la lumière, aux tombées du, du soleil, euh, à l'odeur de l'air, aux gens qui l'entourent, qui n'aiment pas regarder passer les passants, est quelqu'un euh, à qui je n'ai rien à dire et dont j'ai eu envie de m'écarter le plus vite possible. Cette anecdote, ce n'est pas tous les défauts de F, c'était pour conclure la quadrature du, du cercle, la quadrature du quadriptique, une anecdote vécue, mais mémorable, enfin en tout cas dont je me souvienne, mettant en avant le pire et le meilleur, respectivement, de chaque sexe. Je vous invite maintenant, à, pour ceux qui auraient manqué des épisodes, à les parcourir dans les liens que je suis en train d'afficher en, même, en actuellement sur l'écran hop hop un là un là hop hop hop hop voyez oui, ça tourne ça tourne